Apocalypse. et salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve sur tell me why pour le chapitre 1 retour aux sources et la partie 3 donc euh, ben, on était plein de rebondissements et jusque-là, franchement, bon, je n'ai pas vu vos commentaires puisque je tourne les vidéos les unes à la suite des autres. Donc, je ne verrai vos commentaires qu'après, au fur et à mesure où je les poste. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Je vous le redis, ne me spoilez pas. Euh, Dites-moi simplement si vous étiez d'accord avec mes choix, si le jeu vous plaît. Si, euh, voilà, si tout ça euh, vous hype comme ça me hype. Donc, on va continuer le jeu. On en était resté où ils sont allés à la boutique pour acheter des choses pour améliorer la maison. Et pour voir donc Tessa, pour obtenir un peu plus renseignements sur leur mère. Donc, euh, Tessa n'étant pas là, ils vont faire des courses. Donc, on doit acheter des bougies, des produits de nettoyage, des snacks et des boissons. Alors, on continue. Alors, ce coup-ci, on est avec Allison. Donc, euh, toujours pareil, hein, on continue. Qu'est-ce qu'il fait De quel côté tu penches, toi, niveau grignotage Tu as tendance à te jeter sur le sucré ou le salé Mmh, des chips Chips, Gousselle et vinaigre, surtout quand j'ai l'estomac en vrac. Ça me va. De toute façon, j'avais pas prévu de pécho ce soir. Mmh. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat, du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine Bobo ou quoi Non, je suis juste en train de regarder des bougies de Bobo. On n'a qu'une vie, après tout. Alors Des fraises en novembre. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre J'ai pas encore trouvé le produit nettoyant. Et je sais toujours pas si je prends cette sous-marque de cola ou un truc plus sympa. Comme du soda à l'orange. Merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les courses comme ça. Prends ton temps et profite. Alors, produits... ménagers. Euh, non. Hé, hey, Tyler, tu te souviens du roi Truite Ouais, je l'ai vu. Je pensais que tu l'aurais rangé depuis le temps. Tu veux rire Il rate jamais l'occasion de dire au client qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle faisait... Cette <rire> citrouille est énorme. Mmh. Produit ménager. Je ne peux pas lui parler pour l'instant. Pourtant, on a la... Naleron Alors Ici Un avis sur les produits nettoyants Oui, s'en servir, c'est la pire façon de passer un après-midi Alors, soit on prend Boomerang Soit on prend euh, Je sais pas trop quoi On va prendre Boomerang Toute surface Bouteille de sirop de bouleau Ouais c'est une grosse arnaque, mais les touristes en raffolent. Hmm. Toute surface, Alors, on va prendre. Je vais prendre le plus puissant. Ah, oh, si on avait un grille-pain, hein. j'aurais fait un stock de gaufres surgelés. Hmm. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre Quelque chose à boire. Ok. Flotte, ils en veulent pas. Quelque chose à boire. Hein, euh... Tyler, tu veux de l'eau, du soda, du jus Toi qui vois, je pas difficile. Moi, ça me dit rien tout ça. Donc, soit on prend. Euh... Je sais On va prendre ça. Tu d'orange, ça te va Super. Bon, bah, je crois qu'on a fini. Tom nous fera signe au comptoir. Ce sera tout Oui. Merci, Tom. Oh, salut, Tessa. On venait justement pour te parler. Salut, Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu. Tu as tellement changé, tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. <rire> oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Ça fait dix ans, quand même. Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi, vraiment ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. Cette nuit-là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu c'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. C'était quoi ce délire Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non Ouais, je trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé. Tu aller là-bas Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu Mon programme appelle à une régulation raisonnée, mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger. Et comme tu le sais, on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Hum... J'arrive pas à le choper. Quel endroit faut que je me mette euh... je ferai de l'autre côté. Là. Les enfants, vous avez fini Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne, tu peux venir Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois Tu dois réparer <rire> le barrage du Castor en urgence. C'est ça, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Non. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes oh. J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version, ok <coughs> Excusez-moi. Il y notre souvenir ici, pour que je le chope. C'est pas là. Euh... Maman, on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec tes Non, On va pas jouer aujourd'hui. Marianne On peut, on peut discuter On peut pas. laisser les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok Bon. Nos souvenirs sont un peu différents. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça Euh, non. Marianne nous a défendus contre Tessa, qui nous est la morale. Alors, qui a raison un autre souvenir. Il y en a un autre, il faut que je chope. Alors, où c'est que ça serait Ici Non. Choisir le souvenir que vous souhaitez retrouver. Choisir le souvenir d'Alison. ça, était en colère. Bon choisir le souvenir de tout à l'heure. Marianne était en colère. Okay On va prendre Alors, le cerveau. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Tu trahis tes enfants, Marianne. Juge-moi tant que tu veux. Mais ne balance pas tes messages de haine devant mes enfants. Mes messages de haine J'essaie d'être une amie pour toi. Elles ont besoin d'une main <rire> ferme pour les guider, toi. J'arrête. Non, mais tu penses vraiment que tu es une amie pour moi, là À me parler de mes enfants de cette manière Mais oui, tu ne vas jamais me croire. Mais les amis ne sont pas là que pour prêter de l'argent, Marianne. Tu veux vraiment qu'on en parle Très bien. Allons dans ton bureau. Je reviens tout de suite, d'accord Vous restez là, d'accord Ça va pas la tête. Ah, mon choix les a dissociés. Mince. J'aurais bien aimé que tu me croies sur ce coup-là. Je pense vraiment pas que Tessa ait été ai aussi dur. Tu la connais pas. Et peu importe qui a commencé, une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute Moi Je sais pas. J'entendais rien avec la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Elle <rire> est où là C'est ton jour de congé et tu viens au bureau Ouais, faut croire que vous me manquez trop. Je peux faire quelque chose pour vous Qu'est-ce que tu fais et tes disputes avec Marianne Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je ne parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermé dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Écoute, je suis assez occupée là. Ok. On t'embête pas plus. Fais chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Ah, sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui c'est sûr, mais comment on fait la musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Oui. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle l'a passé tout le temps. À quoi tu penses On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Hmm. Hey, mais t'as peut-être raison Ronan. On ne peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Il faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok, voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. Alors, euh... Parlez à Tom, c'est Tom, ça Hé, hey, Tom Je peux faire quelque chose pour toi euh, Ça se passe comment, la campagne Tu te rappelles de cette chanson Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient Elle la passait tout le temps. Ah <rire> Comment je pourrais oublier euh, Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Euh, un petit instant... Ah La voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. Qu'est-ce qui a bien pu se passer Tu penses qu'on a d'autres souvenirs à déterrer Je sais pas, on va bien voir. Il y en a un par là. Faut-il que je le chope Mes enfants n'arrêtent pas de me réclamer, ces bon. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh non, je ne peux pas, ça. Allez, c'est bien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord, d'accord. <rire> c'est comme tu veux. <rire> voilà, tu es content Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Parfois, Tessa jouer un rôle. Je peux plutôt dire, que Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Voyons si on peut trouver le carnet qu'elle tenait à la main. Je sais que Tessa en garde toute une pile quelque part ici. Qu'elle tenait à la main. Ouais. Je crois qu'ils sont tous empilés quelque part dans le bureau de Tessa. On a un souvenir là? Hein Jurerai qu'il y avait encore d'autres souvenirs. Mais je vois plus rien. Ils sont passés où Je crois qu'on les voit que quand la chanson est en train de passer. Il ouais, faut que je la fasse sortir. Je peux faire quelque chose pour vous Qu'est-ce que tu fais là Oh, c'est juste l'inventaire. Oh, J'ai de la chance d'être en repos aujourd'hui, hein hmm. Oui, un heureux hasard, on va dire. Non, oh, non, on prend juste quelques trucs pour la maison. Oh, ok. Est-ce que ton frère a besoin de. de produits de rasage On en a un, moi. Je crois qu'il a ce qu'il faut. Mais, euh, merci. Bien, bien. Préviens-moi si jamais il te manque quoi que ce soit, d'accord Attends, t'es sûr qu'on a tout vu Non, peut-être pas. T'as raison, faut être sûr qu'on n'a rien oublié. Je peux t'aider, Allison Euh... Non, non, merci, ça va aller. Cherche. J'ai juste un truc que j'ai oublié, en fait. Ah, 2004. Quelque chose d'intéressant. Elia, je quatre 24 dollars, tatata, payé. Eric B. Marianne n'est pas venu. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser <coughs> en octobre 2004. C'était cinq mois avant cette nuit-là. Marianne, avril, 50 dollars pour essence payée, 37 dollars pour course, 30 dollars en nouvelle veste d'Alison payée à aider au magasin, 21 dollars pour médicaments, 40 dollars pour course payée et dépendant coup de feu plus inventaire. Octobre, 140 de réparer ma... pour réparation machine à laver n'est pas venu. Novembre, nouvelle chaussures pour les enfants, chèque refusé. Décembre n'est pas venu, n'a pas rappelé. Janvier n'est pas venu. Donc elle a commencé à délirer au niveau du mois d'octobre. On devrait demander à Tom de nous remettre la chanson. Qu'est-ce que ça fait là, ça Nouvel objet à collectionner. Cool. <coughs> bon, bon, allez, demande à Tom de remettre la chanson. Alison, je croyais qu'on cherchait d'autres souvenirs. Oui, désolé. J'étais perdue dans mes pensées. Yeah. athlétique, gracieux et enthousiaste. C'est tout toi, ça. Ah non. Je suis peut-être un beau gosse, mais je joue vraiment comme un pied. Okay. Euh, bon, on va lui dire de remettre le disque, alors. Est-ce que tu pourrais repasser cette chanson Ah, la voilà J'avais besoin d'aide au magasin. Il y a deux heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as vu ou quoi Quoi Non, j'ai eu une sale journée, ok J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Maria, J'ai dit, je vais bien. Les enfants, on y va. Attends, s'il te plaît, j'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. ce dépliant que Tessa a donné à Marianne Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre du niveau des thérapies de conversion. Je suis désolée. Oh, si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait. Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. Je ne devrais pas essayer d'en savoir plus sur le dépillant que Tessa a donné à Marianne. Bonne idée. Comment s'appelait l'association déjà L'alliance contre les affaires des autres Je peux faire quelque chose pour vous Attends. T'es sûr qu'on a tout vu mmh. Mmh. Mmh. Non, peut-être pas. Il faut être sûr qu'on n'a rien oublié. Euh... Toujours l'armoire là. Je peux t'aider, Allison euh, Non, non merci, ça va aller. Cherche, cherche juste un truc que j'ai oublié en fait. J'ai dû zapper un truc. Hein. Donc là, c'est les dettes. je peux plus tourner. Est-ce qu'il y aura une page en bas Non. Ça ne doit pas être là-dedans. L'ordinateur peut-être euh... Elle ne va jamais nous laisser regarder l'ordi. Hein. Pourtant j'ai le journal en haut à... avec regarder. Euh, Tessa Ça, ça t'ennuie si je cherche un truc sur internet Mon téléphone est mort. Bien sûr, mais fais vite, je vais avoir besoin de l'ordinateur. Linda ne manquait pas, liens pour la famille. un euh, ça... 50 John, les chercheurs de vertu. Attends, quoi C'est ça qu'elle conseillait pour Tyler Je sais pas quoi dire. Je suis désolée, Tyler. Oui. Allons voir comment Tessa va pouvoir justifier ça. Nicole, Barbara, sujet qui fâche. Je sais que personne n'a envie de parler de ça, mais Nisa a encore manqué de la, de la répétition, ça fait des semaines. Qu'elle ne plus, je sais que non, non, non, non, ça n'a pas à faire avec eux. Ça a été si je reviens du boulot, j'ai très bien dormi, na na na na na. Je pense que Linda... Je pense qu'on en a assez vu. Oui, on s'est fait une bonne idée de la situation. Allons voir Tessa. Ok. Je peux faire quelque chose pour vous Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment Oui, vraiment. On faisait les courses, et puis t'as débarqué, et exigé que Marianne te parle et rembourse ses dettes. Ça s'est transformé en dispute. Puis vous êtes allé dans le bureau et vous avez mis la chanson sur laquelle vous dansiez tout le temps. Exiger un remboursement Moi Comme si j'étais une banquière, non mais... Et ce sera arrivé quand, ça Désolé, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Et je devrais prendre ces accusations au sérieux alors que vous n'êtes même pas capable de vous souvenir des détails essentiels. Euh, c'était mai, c'était août... octobre. Octobre 2004. C'est là qu'elle n'arrivait plus à te rembourser, non Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. J'étais frustrée. Mais quand quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Voyez, oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Tu t'es furieuse qu'elle te plainte, tu lui as parlé du camp. On sait que tu soutiens l'Alliance <rire> pour la famille traditionnelle et que tu lui as donné le dépliant de leur camp. Quel camp euh, Camp de. X. Je suis pas sûre. Euh, ça s'appelle le camp des esprits en transition, je crois. Une thérapie de conversion. Tu lui as dit que Tyler Mais... devait y aller. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Et je n'ai jamais ah, râgé envers Marianne. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Pour vous aider. Même quand elle s'est fâchée. Même quand elle m'a craché au visage pour me remercier. Même quand elle... Même quand elle ne le méritait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Calme-toi. Écoute. On sait que tu t'es occupé de nous. Et on t'est très reconnaissant. Mais il faut absolument que j'ai la réponse à une question. Quand vous vous disputiez, est-ce que c'était à cause de moi C'était à propos d'un tas de choses. Tout était devenu un problème pour elle sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial Non, et j'aimerais que vous partiez maintenant. C'est ça. ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre. Oui, mais je... Alors pourquoi tu réponds pas franchement Mais je... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. Écoutez, je comprends que ce soit un sujet sensible pour vous deux. Mais soyez rassurés, le pardon est au cœur de mes relations avec mon prochain. Si t'es si généreuse, pourquoi t'as laissé tomber Marianne quand elle était au plus mal Je refuse de revenir sur cette histoire. Maintenant, partez. On peut récupérer nos courses ah, euh, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok. Au revoir, Tom. Qu'est-ce que t'en penses Ça fait beaucoup de choses, là, à digérer d'un coup. Tu sais, on aurait peut-être fini par apprendre quelque chose si tu t'étais pas acharné sur elle. Attends, t'es sérieux, là Tu n'as pas arrêté de lui tomber dessus. Me mets pas tout sur le dos elle se sent clairement coupable de quelque chose, et c'est pour ça qu'elle refuse d'en parler. Oh, quel putain d'hypocrite T'as fini T'as évacué tout ce que t'avais sur le cœur Désolée de m'être emportée. Mais ça me rend complètement dingue qu'elle joue les cruches comme ça. Elle sait combien c'est important pour nous. Pour toi. Oui, tu tiens un truc avec cette histoire de culpabilité. Elle a pas voulu nous dire pourquoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que... Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider, avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Alison. Marianne était peut-être cinglée, mais... elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces dix dernières années, et... j'en étais enfin débarrassée. Je... Je suis vraiment contente pour toi. Mais On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non Ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben… Heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. Bon, ben j'ai déconné, je les ai un petit peu déliés dans l'histoire là. Hein faut rattraper ça. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous Je crois que je me suis plantée dans le nom de l'assaut en fait du dépliant, mais je suis pas sûre. C'est là où ça aurait tout foiré. Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin, bon, faut bien qu'il y ait des actions de toute façon. Ah, qu'est-ce qui vient de nous arriver là encore hein C'est plutôt sinistre. Y a plus de monde d'habitude, mais tous les agents partent à 18h tapante. <rire> y a plus de crime après 18h Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Regardez cette affreuse mascotte. hein. Quoi L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. I am the law. La loi c'est moi. Sous forme de castor, sympathique. Attends, je vais me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. C'est juste des informations de sécurité. Rien de très intéressant. On va regarder quand même. Alors... Euh, si Eh ben, si un jour je décide que le monde de la compta est pas fait pour moi... Euh, J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. Tu crois Je suis sûre que ça m'irait bien. C'est un peu trop tard. Signer la pétition pour protéger la migration des saumons, Ok 100% des frais universitaires pris en charge. Mince, j'aurais dû rejoindre la garde nationale. Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. Oh, ils n'ont toujours pas nettoyé Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachmann nichaient encore au moment de la marée noire. Ah, J'espère pas. Plage yad. Doyo Diti, toujours fermé pour nettoyage d'hydrocarbures. Euh, Qu'est-ce qu'il regarde, lui, là Merci de faire la queue. Privé Et bien sûr, c'est verrouillé. Tout ça il est à l'étage, mais bon, ça ne nous empêche pas de fouiner. Hein. Bienvenue à la maison. Alors, t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite Tu m'étonnes, Dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Hmm. Oh, on se gèle ici. <rire> c'est verrouillé. Ouh ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non Oui. Évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. <rire> bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait, au juste Pas la peine d'expliquer. Le 27-10 de à prox 10h03, l'agent Greg et moi-même avons été envoyés au 239 Woodland World afin de répondre à un signalement pour cambriolage. Nous sommes arrivés sur place à approximativement 10h22 et avons parlé au propriétaire des lieux, Laurence Cooper, des machins. Monsieur Cooper a dit que sa boîte aux lettres a été forcée. Monsieur Cooper a déclaré que je l'ai ouverte il y a deux jours quand a... car j'attends mon nouveau téléphone. Ils m'ont demandé de payer un supplément pour le recevoir à temps, mais je leur ai dit arrêtez vos conneries. Je ce que je dois et pas un centime de plus. Ils ont laissé tomber et m'ont dit que ça arriverait mardi. Mais ce mardi, le verrou était plié, il n'y avait rien à boîte aux lettres, Je suis sûr que c'était cet enfoiré de Towdown. Remarque Towdown est le surnom de Jervis A. Salou, connu de moi-même et de l'agent grec et anciennement. Euh, dernière adresse connue, résidence Al Malda Plaza. Okay. Rien d'intéressant là. Euh. Là-bas. Non. Peut-être. Euh... Ça se verrouille, hein. Ah non. <rire> Rien. Il ah, y a quelque chose qui bloque. Il y a une, une vision là. Là-bas. Là. Oh euh, Pourquoi ils me disent quelque chose C'est qui le souvenir là et, Ici. Là, enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures, et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On mmh. va C'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Je peux pas rentrer. Euh... C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle euh, la Folding. c'est bien celle qui a mis le feu au mobilium de son ex. Elle aurait mis le feu. Elle a été acquittée. Et c'est Agent Wilson maintenant. Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Est-ce que tu te souviens de lui Non. C'est Jet Oui. Euh, il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh putain. La pauvre. un choix. Euh, on va mettre bon anniversaire elle remarquera peut-être pas que j'ai écrit après euh, ok course de chien de traîneau une chambre, mais... Euh... Elle veut pas y entrer. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Tu te souviens de Dan et Shelby Je crois, oui. Les lycéens étaient à détester parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà, Dan et flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien, et tout le tralala. Ouah, wow. non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte mmh. rien... « À tout le personnel du commissariat de police de la clinique psychiatrique de Pleasant Bay, 16 octobre 2015, transfert de patients. À tous les officiers du commissariat de police de Delos Crossing, veuillez noter qu'en raison d'un engorgement des services, les patients Dean Baker et Kevin Sutton seront transférés dans l'unité psychiatrique du centre pénitentiaire de fallout Creek, 26 octobre 2015 à 8h. » Ouais, bon, on s'en fout un peu. Ça n'a rien à voir avec nous. Oh Greggs, tu laisses encore traîner ça à la vue de tous Gregs, comme l'agent Gregs, celui qui était avec nous cette nuit-là. Ouais, il est toujours là. C'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno. Le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé super malade après avoir mangé des appâts. Donc en fait, c'était pas une prise si difficile. Tu te souviens de Monsieur Haynes Vaguement. Il avait son atelier dans son garage, c'est ça oui, il faisait des énormes sculptures en verre. Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. Ah merde. J'adorais ce qu'il faisait. On a deux. Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petit, non Ouais. Marianne était flippée et elle voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. Ok. Ça nous aide pas vraiment, ça. Euh bien, mon truc. Est-ce que je peux passer par là cette te je pense. <rire> Devine quoi C'est toujours verrouillé. Mmh. Eddie a dû la fermer. Il y aurait pas un tiroir que j'aurais oublié un truc comme ça ici il a rien sinon on va monter voir Eddy. Hein. on l'a fait ici on l'a fait ici on n'a pas fait ça ah ben voilà on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Ah On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Ah, ah mais... On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. 29 ans, joyeux anniversaire de Nice, continue comme ça. Eddy, toujours là pour nous montrer blablabla... Dan, Rosie, bon anniversaire, dis, je à la soeur, blablabla. C'est pas ça qui va nous aider. Bon. Comment dire qu'on n'a pas de clé de porte euh, Si je parle à mon frère, qui est où Eh bien, c'est où Allô Tyler Ils l'ont enlevé Ah non, il est là. Je l'avais pas vu. Euh, Tyler, est-ce qu'on peut lui parler Pas du tout. Alors. Ici, il n'y a rien de plus. On remonte à l'étage. Si on peut. Tyler, tu viens Armoire. Je peux rien faire. J'imagine que c'est ici qui garde les armes et tout ça. et inutile de te dire qu'on n'a pas le droit d'entrer. T'inquiète, je vais pas essayer. Je ne suis pas un grand fan d'armes à feu. Oh, Alison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda avec les corbeaux dans ses poubelles. Ce n'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. <rire> Bien sûr. Allez-vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok Ça te dit un café La machine est dans la salle de repos en bas. Ah uh -huh. Ok, pose là, je me fais une cop. Thank uh -huh. Ça... Hey, J'ai bien envie de ce petit café, moi. Elle oui, est où va, la salle va, de va, peau? Va, va, va. Ok, on va aller chercher 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on va à la salle donc, de café. Est-ce qu'on va? Avoir scellé ces souvenirs loin, très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. Ah, il y a quelque chose qui bloque. quest qui bloque derrière Essayer de trouver la salle de café. Il y a un souvenir ici, mais je ne chope pas. le souvenir on passe sans le pas... un bureau peut-être de l'autre côté j'ai un souvenir là à droite mais j'arrive pas à le choper là, ici Je vais quelques questions, d'accord Ok. Est-ce que ça va Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. Est-ce que ça ouvrirait cette porte Ok, okay. allons-y. Elle avait laissé sa clé, là, dans le bureau, là. Peut-être aller voir si on peut la prendre. Si, mais... Ouais, je crois bien. Ah, Pas si on lui emprunte ça, si Tant qu'on met sa pile là où on l'a trouvée, ça devrait aller. Ok. Reposer On la reposera après. devrait vraiment pas être ouais. ici. Ouais, mais qu'est-ce que t'en On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais, comme les deux intrus gobelins par exemple. Alors, à tout le personnel du commissariat, Rojackson 2015, nouvel objet, Veuillez réinitialiser votre mot de passe en raison de la mise en place du nouveau logiciel de gestion. Tous les employés sont prêts de réinitialiser leur mot de passe. Veuillez noter que l'ordinateur du bureau d'accueil est désormais accessible à l'air de l'identifiant et du mot de passe de n'importe quel agent. Contactez Sally ou moi-même si vous avez des questions. Signé Rosie. Ok. Alors, elle s'appelle Rosie quoi Rose Jackson. Hmm. Et Baldo a réussi. Ok. Euh... On va reprendre la clé. Rose Jackson. Alors, attends. Hop. Est-ce qu'on a la clé pour entrer... Euh... Est bon. oh, Rose me laisse jamais entrer ici. Alors, l'ordinateur. Ah, oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé. Utilisé. Ah, le mot de passe. Mercredi. Euh, je sais pas. Mais mon. Grand Jackson, nouveau mot administratif. Rien. J'en ai mis à la place. Veuillez noter que l'ordinateur du bureau d'accueil est désormais accessible à l'aide de l'identification et du mot de passe de n'importe quel agent. Euh... que ça pourrait être son mot de passe à elle? Hein? Hmm. Dans son bureau? Euh... Est-ce qu'il y aura un indice dans son bureau qu'on a zappé? Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Nom du chien peut-être Est-ce que tu te souviens de lui Non. C'est Jet. Jet Oui. Euh, il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Ah oh, putain. La pauvre. Est-ce que si on met Jet ça va marcher? Ah, on va, va peut-être ranger sa clé. Éviter de se faire golber. Ah. Si c'est pas Jet, faut que je rouvre le son truc là pour avoir un mot de passe. Euh, on va voir. Ça me semble approprié. Jet, vu que c'était son chien. Alors, ça va être des chiffres ou des lettres. Je ne sais pas. Non, c'est euh, pas assez gros. Il y a 5 cinq, cinq lettres. Euh... Hmm. Ça s'appelle être coincé cette affaire-là. Il autre chose que j'ai zappé. En cinq lettres. Tu euh... vois quelle Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. En cinq lettres euh... Non. Elle vous un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment, ça? Non. Ok oui. Elle va tous les ans à Lyditarod. Et elle a une ligue virtuelle qu'elle appelle les petits amis des mushers. C'est vraiment cool. Ah, J'avais oublié tous les trucs de ouf que les gens font par ici. Eh, hey, j'y suis aussi dans cette ligue. Reprendre le.. Là, voyons. Est-ce qu'on est, on aurait quelque chose à 5 lettres Ou 5 chiffres Lire. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta Est-ce que ça serait sa date d'anniversaire 29 ans. mais je sais pas qu'à... Tourner. Hmm. Là, voilà, je vois pas du tout. Non, il va falloir reprendre la clé. Non, Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Je voudrais rouvrir le tiroir. Euh... Je pense que j'ai zappé un truc dans le dans son euh, casier. Alors, on va reprendre la clé. remarquera pas si on lui emprunte ça. Si donc bon, on met sa pile là où on l'a trouvé ça devrait aller alors euh... on n'arrive pas à accéder là dedans il y a un truc qui bloque je me trompe peut-être complètement hein. ça n'a peut-être rien à voir avec elle mais bon là la photo et Balto a réussi Balto, 5 lettres Balto on essaye Balto on va voir ce que ça donne peut-être pas ça du tout bêtement. Euh, non, il n'y a rien d'autre. Examiné. Euh, Balto. Euh, B. A. Non. Euh, delete. Bal. Féché. Okay. Non, parce qu'elle est correcte pourquoi je m'en doutais un petit peu que ça allait pas être ça trop simple il n'y a rien ici là. Hum. je sais pas il y a un truc qui me dit que c'est avec elle mais je suis pas sûre ça peut être aussi avec euh, avec le beau père hein. adoptif Récupérer récupérer la clé. clé. Alisson, et si on se le prenait, ce petit café dont on parlait Ouais, mais attends, d'abord. J'ai reposé la clé, non Déverrouillé. Oh, C'est pas Balto. Euh, on a que ça à lire là-dedans. Yes. Victoire pour mes 20 ans. Hmm. Tout le personnels du commissaire, Rose Jackson, hein, nouveau logiciel, et c'est mot de passe. N'importe quel agent, contactez Sally ou moi-même si vous avez des questions. Rosie. Alors là, je vois pas du tout. Baltou, c'est pas ça. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y autre chose ici? Lire hein. Classement en Ligue. 1. Show d'article 21. 2019. Non, c'est pas ça. Ah, euh... oh, ils font pas souvent le ménage. Tu crois qu'ils m'en voudront si j'en prends un? Tu peux pas rester concentré tant qu'on est ici. Ça va, c'est bon. Eh bah, ben, cet endroit te tape vraiment sur les nerfs. Il est, Il est encore chaud T'es sûr de vouloir un café aussi tard Tu vas pas dormir. Euh, je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, hey, ça va Calme-toi, Alison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas, je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord Est-ce que ça va Franchement, non. Ça t'arrive de regretter Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux, au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Hmm. Oncle Eddy doit avoir fini, maintenant. On devrait retourner te voir. Ça non. te dérange si j'entre dans cette pièce un instant Euh, t'es sûr « Je reviens ici depuis cette nuit-là. » Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. que je pense à remettre la clé. Il hein. n'y a rien ici. Oh, le frangin, tu me gênes. Il euh... y a que dalle ici. ici. Oh, a rien là. lui parler. Ah. Tiens, c'est quoi ça au fond J'y crois pas. Alors, c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps. C'est la collection de gobelins. Le roi de glace. Ok. Du coup, je crois que Brown nous attend. On va retourner dans son bureau. Ok. Je... Avant, ah bon, je vais remettre la clé, hein. je pense qu'il y, qu y, qu y a un lien mais alors faut trouver quoi ah il y a une vision par là c'est bien plus lourd que ce que je pensais ah. ouais, j'ai une vision euh, faut que je me place exactement où il faut c'est pas gagné euh, Souvenir. nous avez séparés. Est-ce qu'Oli va bien Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions, maintenant. Tu viens avec moi T'es drôlement calme. Ah, désolé. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Ok, donc là, on retombe dans le bureau. Je vais ranger la clé. Bien que j'ai un truc qui me dit que ça peut être que ça, mais bon. Est-ce que je peux la remettre Apparemment, euh, si... Qu on va qu'on trouve le mot de passe. Euh, ben, on va remonter voir euh, le chef là. Hé, hey, désolé, c'est un peu lent. Des fois, les petits. Ils te sentent. Euh, un peu seul. Pas de problème. Hé, hey, tu te rappelles de lui? Comment l'oublier, Tyler Ronan, de retour à Delos Crossing. Ça fait plaisir d'être ici. Regardez-moi ça, t'es un adulte maintenant. Ouais, j'ai bien mangé ma soupe. Tout le clan est si fier de toi, et de ton travail avec les jeunes de Fireweed. Je dis toujours les enfants c'est l'avenir. Euh... Je croyais que c'était de Whitney Houston. <rire> Comment ça Attends, elle m'a piqué toutes mes idées. Tout le monde sait ça. Regardez-vous. C'est bon de vous retrouver. <rire> ouais, je sais pas comment j'ai fait sans être endeuillé. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais Marianne, à quoi, à quoi on ressemblait ces derniers jours Maître y Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui la tracassait à propos de nous À propos de Tyler en particulier Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah. Je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un. Parce qu'il sortait du rang. En général... C'était plutôt l'inverse. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents. Ce jour-là Le moindre indice Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu Genre les quelques jours qui ont précédé Non. Je l'avais pas vu depuis. plusieurs semaines. Voire un mois peut-être. Merci, oncle Eddy. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, Fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier Il y a peut-être quelque chose que tu t'aurais pas vu. Son dossier Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés pour toujours, non Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des procédures chef. et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider Ou t'as décidé de jouer au... Tyler Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'es éloigné de ma sœur pendant sept putain d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston, pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr ah, Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain Quoi Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire Elle était sous le choc On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir, et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans, Eddie, hein je t'en prie, ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessé. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et trois ans, c'est rien comparé à sept. Pas vrai, Ali Eddie a fait de son mieux avec moi. C'était pas normal qu'il nous empêche de nous voir. Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidé à me sortir. On les a réunis. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. Je savais pas que tu l'avais mal vécu, mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. Je voulais pas paraître ingrate. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non On pourrait pas aller de l'avant. Oui, je crois que tu as raison. Il y a des fois, je. Je me demande qui a élevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça, ça se refuse pas. Ok, allons-y. Eh ben, eh ben, eh ben. Que de rebondissements. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein? Là, on se retrouve à la maison donc. Allez, ça Allez, La vache, en fait, c'est pas lui qui l'a tué. Alison Ce n'est pas... ce qui... en fait c'est pas lui qui l'a tué c'est sa sœur succès déverrouillé chapitre 1 ok donc on a fini le chapitre 1 donc euh, on l'aura fait en trois parties il me semble donc on, on continuera sur le chapitre 2 je sais pas ce que ça nous réserve mais en tout cas là je suis le derrière dans mon fauteuil. Donc, je vais, je vais plutôt vous laisser là. Et puis, on se retrouvera euh, ben, pour le chapitre 2 euh, dans le prochain épisode. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour la suite de ces, de ces aventures. Et j'espère en tout cas qu'on ne sera pas déçus. Mais pour l'instant, je ne le suis pas du tout. Allez, bye bye. A prochaine vidéo, je compte sur vous sur vos commentaires, sur vos idées. D'après vous, c'est qui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Enfin voilà. Plein de bisous Allez, ce coup-ci, je coupe pour de bon. A très vite pour la suite. Bye bye